Bonjour à tous, c'est Camille de la chaîne Bicam. Et si vous vous demandez comment avoir accès à la Cinema 4K sur le GH5, vous êtes sur la bonne vidéo, je vous montre comment faire. Et eh bien, pour changer ce paramètre-ci, vous devez aller dans les réglages. Voilà, dans les réglages, page 3, fréquence du système.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 C'est sur ce, cette fréquence-ci que vous aurez la C4K. Vous allez devoir éteindre et rallumer votre appareil. Et puis quand vous le rallumez, eh bien, vous allez dans vos paramètres, dans vos formats vidéo et vous verrez que vous avez accès à la Cinema 4K. Et donc voilà, c'était tout simple, mais il faut le savoir. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si ça vous a aidé. Si vous avez des questions concernant les réglages du GH5, laissez-les en commentaire ou allez voir ma vidéo concernant mes réglages pour le GH5. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Et en attendant, souriez quand vous filmez. À bientôt.